J'ai fait faire aux élèves une vidéo sur euh, euh, la Loi sur les normes du travail, le rôle de la CNESST. Alors, c'est dans le dossier « les Droits et responsabilités des travailleurs euh, ». Les élèves, pendant deux périodes, ben, on se filmait euh, en classe sur une situation problématique, soit avec les, la loi sur les normes du travail ou soit une blessure en milieu de travail. Euh, les élèves devaient euh, euh, montrer c'était quoi le rôle de la CNESST en lien avec ça. Euh, les élèves, par la suite, faisaient un montage avec iMovie euh, pour ajouter soit des images ou des effets, des choses comme ça. Allô, Max, c'est ton boss. Euh... Il y en a encore un qui m'a lâché. J'ai encore besoin de toi pour cet après-midi. Je ne sais pas si tu pourrais rentrer de 5 à 9 à soir. Hey Maxime, c'est juste pour te dire que le cours est fini. là. Peux tu dormir toute la période? Puis à la fin du vidéo, il devait présenter une solution là, au problème euh, qui était montré dans la première partie de la vidéo. T'as enfin eu ta première job. T'es un peu perdu. Tu ne sais pas trop comment ça marche. Au début, tu te dis que c'est normal. Tu as le droit de faire ça. Tu pas trop t'obstiner parce que tu sais, c'est ton boss. Ça a commencé à t'affecter dans ta vie privée, à l'école. Tu n'as plus qu'une qu'un de de faire. Et c'est là que tu réalises que c'est assez. Et, euh, ça donnait une, une vidéo là, de une minute à deux minutes là, sur euh, justement là, les, la loi sur les normes du travail, la CNSS, et tout ça.